Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment euh, obtenir des informations issues de regroupement de lignes. Hein, donc pour, euh, pour imager ça, on va se connecter sur euh, une base de données. Voilà, cette base de données s'appelle ma banque. Donc, use ma banque. Voilà, cette base de données elle, elle, contient certaines tables. Ah, J'ai fait un fail donc voilà donc ce qui m'intéresse donc c'est ce qui se passe dans la table mouvement dans la table mouvement qu'est ce que j'ai j'ai les mouvements bancaires donc le client numéro 1 il a fait un dépôt le 2 un dépôt ainsi de suite Puis ici par exemple il y a un retrait donc nous ce qu'on sait faire donc on sait déjà euh, on sait déjà faire des agrégations donc on sait par exemple, chercher des informations à propos d'un client. Par exemple, le client numéro 4. Voilà. On sait qu'il a fait deux opérations. Si on veut avoir le total de ce qu'il a fait, on est capable de dire, ben voilà, je vais calculer la somme de ses mouvements. Donc, ce n'est pas étoile, c'est la somme des montants. Voilà. Donc, je sais que le client numéro 4, actuellement, il a 700 euros sur son compte. Si je veux faire pareil sur le client numéro 3, il suffit que je fasse ça. Et ainsi de suite. Alors là, le gros problème que j'ai, bah, c'est que si j'ai euh, plein, plein de clients, ça va être difficile d'avoir la somme qui est sur le compte de chacun de mes clients. C'est là qu'on peut demander de faire un regroupement. On va dire voilà, je vais faire la somme des montants, mais je vais regrouper mes enregistrements ou mes lignes suivant le compteur client, euh, le, le critère, le champ ID client. Alors quand on fait ça, si on fait juste ça, ben voilà, ça nous donne information qui est un peu bête, parce qu'on a, a des montants, c'est qu'il y a un client, le montant c'est 1000, l'autre c'est 250, euh, etc. Donc quand on fait ce type de requête, généralement quand on fait le groupe by sur un ID client, on va l'afficher à nouveau. Donc là on a dit, je vais faire un groupement de mailing par ID client, donc, on considère toutes les lignes du client numéro 1. Qu'est-ce qu'on fait de ces lignes-là On va, par exemple, faire le total pour trouver le, le, le montant de euh, l'argent qu'ils ont actuellement sur leur compte. Alors, on peut faire, on peut utiliser un petit alias, donc, total, voilà, pour non plus avoir un nom de formule, mais d'avoir une table qui contient euh, en, en tête de colonne un total. Donc là, on a réussi à faire, donc, ce qu'on pouvait faire que en Plusieurs requêtes avec des, des agrégations, la fonction d'agrégation somme là, et eh ben on le fait en une seule requête. Alors après c'est intéressant parce qu'on peut, euh, par exemple, si je cherche quel est le client qui a le plus d'argent, bah je vais euh, je vais euh, demander d'ordonner de, mon, mon résultat. Alors, par exemple order by, j'ordonne selon quoi, selon total. Voilà. Donc là si je veux avoir celui qui a le plus, bah, je vais faire un ordre décroissant et je vais retenir que la première ligne. Donc, order by, total, donc, et, euh, et donc, décroissant. Donc, je pars de celui qui a le plus d'argent, par celui qui a le moins d'argent. Et je vais limiter mon résultat à, celui, euh, donc à une ligne. Donc, j'ai euh, le top 1. Si je veux avoir le top 3, bah, je limite à 3. D'accord donc là, c'est vraiment intéressant, hein, parce que donc on, va, on va revenir à la, à la requête initiale. Hein. Donc on arrive à extraire ce type d'informations. Hein, donc de faire le total euh, selon un critère, l'idée client. Ensuite, une fois qu'on a fait le total, euh, on arrive à faire un, un classement euh, donc selon ce total. Et après, ne retenir qu'une ligne de ce classement. Donc voilà, donc aujourd'hui on a fait donc ce fameux groupe by où on regroupe sur un nom de champ et dans le select on fait apparaître ce nom de champ pour euh, que nous, en tant euh, qu'être humain, quand on, on décode ce résultat, on interprète ce résultat, on comprenne bien que c'est le total de quoi, des informations qui concernent le client numéro 3. Donc sur ce, euh, bah, on est très content et donc je peux vous remercier pour votre attention euh, et vous dire à bientôt. Au revoir.